Donc, on était euh, aux différents types d'adresses et on va maintenant se focaliser un peu plus sur euh, le type d'adresse lien local qui est quelque chose de, de nouveau au niveau d'IPv6 par rapport à, à ce qu'on avait en, en IPv4. Alors, si vous vous rappelez, hein, là on va prendre des exemples tirés d'adresses MAC, mais on pourrait euh, avoir autre chose. Mais en gros, donc, une adresse euh, locale vous allez la retrouver, donc elle va se construire quand votre interface est activée. Donc on peut prendre un exemple, par exemple j'ai deux machines, une machine A qui a comme adresse 2001-660-7301-1, donc identifiant en interface 1, et elle va aussi avoir donc son adresse FE80 identifiant en interface 1 je parle avec une autre machine qui est B qui a comme euh, adresse globale 2001 660 7301 1, 2.2. Interface ID 2 et donc FE80 interface ID 2 comme adresse bien local. Alors Bon, je ne sais pas ce qu'il y a entre les deux, mais je fais ping sur cette machine 2001-660-7301-1-2.1 identifié en interface 2. Est-ce que ça a marché Alors normalement sur certains systèmes, on va faire ping 6 pour IPv6. Dans d'autres, comme les routeurs Cisco, ils sont capables de déterminer... Euh, S'il s'agit d'une adresse IPv6 ou une adresse IPv4. Donc si je fais ça, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat Si tout marche bien. Donc normalement ici, ça va répondre OK. Ou is alive, vous allez avoir des statistiques pour savoir le temps d'aller retour de, de chacun de vos paquets. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire en regardant les préfixes 2001, 660, 113, 01, 1, 2001, 660, euh, 660, 730, 1, 73, 01, 1. Donc les préfixes, les 64 premiers bits sont identiques. D'accord? Donc, là, on est sûr que les deux machines partagent le même lien. Parce qu'ayant le même préfixe, on est forcément sur le même lien. Donc on va se dire, je fais ping 6, FE 80, 2.2. Interface ID 2. Est-ce que le ping va marcher Et D'après les règles que l'on a données tout à l'heure, ça devrait marcher. Parce que, ici, on est sur le même lien, donc les l'adresse lien local ne permettent de dialoguer qu'avec des machines qui sont sur le même lien. Donc je devrais m'attendre ici à avoir OK ou euh, un listing comme, euh, comme d'habitude. Et là en fait ça va pas marcher. Là vous allez avoir network unreachable ou un type d'erreur comme ça. Alors pourquoi on a ça eh bien parce que là on va utiliser comme préfixe FE80. Et si vous regardez une machine, bah cette machine peut avoir plusieurs interfaces, par exemple une interface Wifi, une interface Ethernet, etc. Donc si je prends un plan d'adressage IP, j'aurai à chaque fois des préfixes globaux différents sur chacun des liens. Donc comme je suis fainéant, on les noté, je mets alpha et bêta. Donc les préfixes vont être différents parce qu'on est sur des réseaux différents. Par contre, au niveau lien local, tout cela vont s'appeler FE80 64. Et donc, quand je fais ping FE80 interface ID 2, je ne dis pas à mon système par quelle interface sortir. Tandis que quand j'utilise l'adresse globale du destinataire, cette adresse globale ici va me dire, enfin le préfixe global et le subnet ID, vont me dire par quelle interface sortir. Tandis que là, je n'ai aucune indication. Et donc mon système ne sachant pas quelle interface, vous avez aussi votre loopback, qui va aussi avoir une adresse en FE80. Et donc là, je ne sais absolument pas par où sortir. Donc le système me dit network unreachable. Donc qu'est-ce que je dois faire dans ces cas-là? C'est ce qu'on appelle scoper l'adresse. C'est-à-dire que l'on va lui indiquer par quelle interface sortir. Si vous êtes sous Windows ou sous Linux ou BSD, euh, pardon, sous BSD, vous avez la possibilité de mettre et le nom de l'interface, par exemple, Ether0. Alors c'est ce que vous voyez ici, par exemple, on va avoir l'adresse FE80, qui nous permet, donc c'est ça. il s'agit ici de l'adresse IPv6 de la gateway, mais derrière, je précise %EN0 pour dire je dois sortir par l'interface EN0. Donc là, on doit préciser par où on veut sortir. Alors, si vous êtes sous Linux, on n'a pas la possibilité de mettre le pourcent, mais vous pouvez mettre "-i", et ben, par exemple, EN0, pour dire, ou Ether0, là, plutôt. Parce que vous voulez sortir par l'interface Ether0. Donc là, on va être obligé de de préciser, donc, c'est le nom de l'interface par lequel on veut sortir. Alors, ça c'est pour les ping, c'est vraiment au démarrage. Il y a un endroit où vous allez voir systématiquement des adresses liens locales, c'est au niveau des routeurs. Donc, vous prendre une configuration, par exemple. On a un routeur, ici, qui est de sortie. Donc, on a plusieurs routeurs et on va avoir donc un protocole de routage qui va tourner. L'année dernière, vous avez commencé à voir un peu ce que c'était qu'un protocole de routage. Un protocole de routage, c'est quelque chose qui va diffuser sur un lien des informations le concernant. Donc si vous pensez à RIP, par exemple, sa connaissance de la table de routage. Donc ici, on va parler qu'avec les voisins. Donc ça veut dire que notre routeur ici peut utiliser son adresse de lien local pour diffuser en utilisant ici une adresse de multicast. Donc pour émettre les paquets. On n'a pas besoin d'adresse globale. Ensuite, qu'est-ce que l'on a dans une table de routage Donc on verra ça la prochaine fois quand on étudiera les tables de routage. Mais qu'est-ce que c'est qu'une table de routage C'est un préfixe et ici vous avez un next stop. Le next stop peut être l'adresse du routeur vers lequel on va envoyer l'information. Et donc, le routeur est forcément quelque chose que je peux atteindre directement. Donc, ça veut dire que ici, je vais retrouver aussi une adresse lien local. Ça veut dire que, la, la morale de, de cette histoire, ça veut dire qu'on peut créer un réseau sans mettre... Donc, vous pouvez avoir un réseau ici, une zone de routage, où tous vos routeurs ne sont configurés qu'avec des adresses ni un Vous avez des préfixes, par exemple alpha, qui sont des préfixes globaux, et bien vous allez pouvoir l'annoncer à tous les routeurs, et donc vous allez pouvoir, ce préfixe-là va être accessible, mais dans cette zone-là, on n'a pas besoin d'adresse globale pour le processus de routage par lui-même. Alors évidemment, c'est un peu réducteur, parce que vos routeurs, vous allez être obligé de les administrer, donc, pour administrer vos routeurs, vous devez vous connecter dessus. Donc, vous avez intérêt à donner une adresse globale à vos routeurs pour pouvoir administrer ou pour les traces routes, pour que les traces routes puissent rendre des, des résultats. Mais, donc, mais là, on sort du processus de routage en lui-même. Pour router, on n'a pas besoin d'adresse globale. Alors... On peut voir ça aussi d'une manière différente. Vous avez par exemple ce routeur. Donc, vous voulez remplir manuellement la table de routage de ce routeur. Donc celui-là a une adresse, mettons, alpha 2.2.1 ou alpha 2.interface ID 1 et FE80 interface ID 1. Et vous voulez aller vers un réseau bêta qui se trouve quelque part qu'est-ce que vous allez mettre si manuellement vous rentrez une route vers cette destination alors vous avez une première solution qui consiste à dire j'envoie vers FE80 interface ID 1 et vous devez évidemment rajouter derrière par exemple, l'interface par lequel vous voulez que ça sorte. Puisque quand on met une adresse lien local, on ne précise pas l'interface par lequel ça doit sortir. C'est l'exemple que l'on a ici sur ce schéma. Ma route par défaut, pour atteindre n'importe quelle machine, je dois l'envoyer à ce routeur dont j'ai stocké ici l'adresse lien local. Et je dois sortir par l'interface EN0 donc ça c'est une première solution donc manuellement je pourrais rentrer ce genre de choses alors je peux aussi rentrer alpha interface ID 1 sachant que dans ma table de routage j'aurai à un autre endroit quelque chose qui me dira que pour joindre alpha je dois utiliser Ether, le lien, Ether 0. Donc ça, c'est une autre solution. Alors, la première solution, c'est ce que l'on aura quand on aura un protocole de routage. La deuxième solution, c'est ce qu'on peut, on mettra, plus intuitivement, si on a une configuration manuelle du routeur. Parce que c'est une adresse dont on, on se rappelle. Mais si on le fait manuellement... Ici, vous avez un danger. Le jour où vous changez votre routeur ici, eh bien, son interface, sa carte Ethernet va changer et donc vous allez vous retrouver avec un nouvel identifiant d'interface. Si vous avez un protocole de routage qui tourne, pas de problème. Votre protocole de routage va découvrir ce nouvel identifiant d'interface et va reconfigurer la table de routage. Par contre, si vous avez manuellement rentré une information, eh bien, on enverra les paquets à une adresse qui n'existe plus. Et donc là, vous n'aurez plus de connectivité dans votre réseau. Donc, vous voyez, là, c'est le danger. Je change un routeur ici, et je dois changer la configuration de tous les routeurs qui sont autour. Donc, ce qui fait que c'est peut-être pas non plus une très bonne idée de mettre une adresse, par exemple, globale, qui dépend l'interface ID Si j'ai de la configuration statique, j'aurais plutôt intérêt à mettre de point de point, c'est-à-dire que ici, quand je remplace mon routeur, je force manuellement son adresse IP. Et comme ça, ça ne change pas la configuration des tables de routage des autres routeurs dans mon réseau. Donc, quand vous avez du routage statique, c'est-à-dire des routes que vous rentrez à la main, vous avez intérêt à utiliser des adresses qui sont des adresses stables en cas de changement de matériel. Si vous avez un protocole de routage qui tourne, alors là, vous avez à vous préoccuper de rien et dans ce cas-là, ce sont les protocoles de routage qui vont découvrir les bonnes adresses. Vous voyez, ça, ça met quelques petites subtilités dans, dans le réseau. Alors, type d'adresse que, que l'on a, c'est ce qu'on appelle les ULA ou les ULU, ça dépend, mais en gros l'idée c'est la suivante. Vous avez, à l'origine, si vous regardez les, les premiers tableaux, au niveau d'IPv6, vous aviez une adresse qui s'appelait site local, qui était, si ma mémoire est bonne, fe c0 et après ce que l'on faisait c'est qu'on mettait le subnet ID puis l'interface ID alors pendant très longtemps il y a eu beaucoup de débats au sujet de l'intérêt de cette adresse et le problème de cette adresse c'est qu'elle est ambiguë elle ne vous dit pas elle peut être, un peu comme une adresse lien locale, elle peut appartenir à tout le monde. Alors, dire, c'est pas gênant, c'est mon site, c'est-à-dire à Télécom Bretagne, on aurait cette adresse sur toutes les machines, et on en, tant qu'on sort pas de Télécom Bretagne, c'est pas un problème. Et dès qu'on veut sortir de Télécom Bretagne, à ce moment-là, on va utiliser une adresse globale. Alors ça, c'est une approche, mais, Sortir de Télécom Bretagne, c'est quelque chose d'assez ambigu. Donc ici, vous avez le site de Télécom Bretagne, puis vous êtes chez vous, vous mettez un VPN, et donc, vous appartenez à Télécom Bretagne. Maintenant, pendant votre stage, vous avez votre entreprise, et vous mettez un autre VPN vers votre entreprise, donc vous appartenez également au plan d'adressage de l'entreprise. Alors suivant les politiques de VPN, ça peut être plus ou moins restreint, mais le problème c'est que toutes les deux vont s'appeler FEC0 de quelque chose. Donc quand vous avez un paquet à envoyer à FEC0, est-ce qu'on l'envoie à Télécom Bretagne ou est-ce qu'on l'envoie à l'entreprise On ne sait pas. Donc ça c'est un premier problème. Deuxième problème, Supposons que ces plans site local soient déployés, et eh bien on va se retrouver avec les problèmes que l'on avait. En fait, qu'est-ce qu'on a fait ici On a fait de l'IPX, c'est-à-dire qu'on a deux octets pour numéroter le réseau, là on a l'adresse MAC, mettons, bon, étendue sur 64 bits, et puis devant je mets une petite décoration qui est FEC0. Donc, supposons que Télécom Bretagne rachète une entreprise, ou le contraire, et eh bien, comment on va mélanger les réseaux ben, On va se retrouver ici avec des conflits, parce qu'on aura à peu près partout le réseau 1, le réseau 2, etc. Et donc, on va se retrouver avec une non-unicité au niveau des numéros de réseau. Et donc, ça va être très compliqué de merger les deux réseaux, de mélanger les deux réseaux. Un peu comme en IPv4 où vous allez avoir un 10 avec deux octets pour numéroter vos sous-réseaux, donc un SAGE 24 ici, et ici vous aurez aussi un adressage privé, et le jour où vous allez vouloir mélanger les deux réseaux, et bien, vous allez avoir des problèmes parce que les deux plans d'adressage vont superposer. Donc, ce qui est un peu stupide en IPv6, parce qu'en fait ici on a FEC0, et après on met plein de bits à zéro. Donc ce qui fait que le plan d'adressage site local a été donc euh, obsolété par l'IOTF. Donc si vous regardez dans les règles d'adressage, vous verrez qu'il y a un trou à ce niveau-là. Et on a remplacé ce plan d'adressage par ce qu'on appelle les adresses ULA. Alors quelle est la différence? C'est qu'au lieu d'avoir plein de zéros au niveau entre le Subnet ID et le préfixe qui indique qu'il s'agit d'un plan d'adressage local. Ici, on va avoir FD qui va nous indiquer qu'il s'agit d'un plan d'adressage ULA. Et ensuite, je vais avoir 40 bits, donc ça, ça fait 8 bits. Et là, je vais avoir 40 bits qui vont être une valeur aléatoire. Donc, je me retrouve ici avec un slash 48. Donc, dans des règles classiques d'adressage, derrière mon slash 48, je peux mettre un subnet ID et je peux mettre un interface ID. Et donc, c'est ce que l'on va faire ici. Donc, on va avoir ce préfixe-là et chaque entreprise va tirer un nombre au hasard. Donc maintenant, si on reprend le cas du VPN, eh bien, la probabilité que les deux entreprises aient de trouvé le même numéro est vraiment très basse, on est sur 40 bits, 2 puissance 40 valeurs possibles. Donc le risque de conflit est faible. Donc si vous envoyez vers une adresse ULA, vous irez soit vers Télécom Bretagne, soit vers le site de votre entreprise. On pourra faire du routage sur cette valeur. Si les œufs d'entreprise mergent, se mélangent, eh bien on aura de la même façon deux plans d'adressage qui ne se chevauchent pas, et donc on aura une interconnexion beaucoup plus facile. Donc ça, c'était pre le premier intérêt des adresses, celui-là. Donc vous pouvez faire la vôtre, hein, vous avez le lien ici. Si le site marche, vous pouvez vous, vous y connecter. L'autre intérêt, et ça c'est quelque chose de un peu bizarre quand on, on parle d'IPv6, vous vous rappelez ce qu'on avait dit euh, au démarrage Quel était l'intérêt du NAT en IPv4 c'est j'ai mon entreprise, je mets un préfixe, mettons 10-8 euh, en interne, je mets un NAT et j'adapte ensuite grâce au NAT l'adresse source de mon paquet au préfixe ou à l'adresse qui m'a été donnée par mon opérateur. Et donc de cette manière, je rends indépendant le plan d'adressage de l'opérateur du plan d'adressage de l'entreprise. Donc le jour où je veux changer d'opérateur, je n'ai pas à renuméroter mon, mon entreprise, j'ai juste à changer la configuration du NAT. Et donc on se retrouve avec deux plans d'adressage, deux espaces d'adressage qui sont complètement différents, et on a un NAT ici qui va faire la traduction. Vous allez me dire, mais il est hors de question en IPv6 de faire du NAT. Ça a été vendu comme quelque chose, on a des espaces d'adressage tellement grand, qu'on fait pas de NAT. Alors, c'est pas vrai, ou c'est à moitié vrai, parce que vous avez une solution qui s'est à l'origine appelée NAT66. Alors, NAT66, ça veut dire que je prends l'IPv6 d'un côté, et je ressors en IPv6 de l'autre. Les NAT que vous utilisez dans vos box. C'est ce qu'on appellera du NAT 4.4. Du NAT qui vous permet de passer d'IPv6 vers IPv4, on verra quand on étudiera la transition, ça existe, ça s'appelle du NAT 6.4. On a d'autres possibilités, hein, dans les, vous pouvez trouver du NAT 6.4.6 ou du NAT 4.6.4, etc. Donc vous avez, ça veut dire qu'on passe d'un protocole à un autre. Alors qu'est-ce que c'est que le NAT 6.6 L'idée est assez jolie, c'est de modifier, alors il faut voir quelques concepts. Premier concept, donc l'idée c'est la suivante. J'ai mon préfixe en interne, FD, mettons U là, ID, Interface ID. Donc ça c'est ce que j'ai en interne. J'arrive sur mon AT6X, et là, évidemment, je n'ai plus le droit de sortir du réseau avec un préfixe là. Je dois utiliser le préfixe global qui m'a été donné par mon opérateur. Donc, normalement, ce que je vais faire, c'est mettre ici le préfixe global, le subnet ID et l'interface ID alors malheureusement si je fais ça je ne suis pas neutre au niveau 4 si on regarde le, la vision qu'a le niveau 4 d'un paquet donc ici vous avez IP niveau 3 et au niveau 4 vous avez un checksum et le checksum c'est la somme des entêtes donc vous prenez tous les mots de 16 bits qui sont mis à... qui sont activés on verra, c'est pas le cas pour tous mais on va simplifier ici donc on suppose qu'on fait la somme de toutes les valeurs ici et on stocke cette valeur ici dans le checksum donc si je change mon adresse source vers une adresse s' eh bien je vais modifier la valeur du checksum donc là j'avais une valeur, je l'ai transformée en préfixe global, donc là j'ai une autre valeur. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Eh bien, supposons que j'ai plus delta quand je passe de FDU là à au préfixe global. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le subnet ID et le subnet ID aura une valeur de moins delta donc quand j'en ferai la somme au niveau du checksum ça deviendra complètement transparent et donc grâce à ça je vais pouvoir passer d'un plan d'adressage privé qui est donc mes adresses, là à un plan d'adressage public qui est donc mes adresses avec mes préfixes globaux alors ce qu'il y a d'intéressant dans ce NAT66, par rapport au NAT44 que vous avez, c'est qu'il est sans état. Ici, je n'ai pas à stocker des valeurs, comme on avait vu la semaine dernière dans le NAT. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une opération arithmétique. Alors là, moi j'aime bien dire que là c'est vraiment, en français, vous savez qu'on dit de la tra translation d'adresse, enfin tra translation en anglais, on le traduit par traduction, mais en fait, là, on fait réellement de la translation de l'espace d'adressage. C'est-à-dire qu'on déplace un bloc d'adresse d'un autre côté. Donc on a une bijection entre adresse publique et adresse privée. Il n'y a pas de changement. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que l'on peut, une fois qu'on a configuré notre NAT66 avec le préfixe ULA ici et le préfixe global, eh bien, c'est automatique. On peut passer d'un côté ou l'autre sans état. Il faut juste modifier deux trois trucs dans les entêtes. Et donc, ça veut dire aussi qu'on peut avoir des connexions rentrantes, puisqu'on n'a pas de contexte. Alors qu'avec le NAT 4.4, il fallait un contexte pour pouvoir rentrer. Donc là, on est vraiment sans état et on ne bloque pas. Alors, il y a quand même des inconvénients c'est que je m'appelle pas pareil en interne qu'en externe. Donc si je transporte mon adresse dans les données, bah, il faudra faire attention. Le protocole risque de pas marcher. De même, mon DNS ne doit pas rendre la même chose quand je l'interroge au sein de l'entreprise que quand je l'interroge depuis l'extérieur de l'entreprise. Donc mon site web, par exemple, qui est ici, peut être accessible... En interne, à ce moment-là, je donnerai l'adresse celui-là, ou en externe, et je donnerai l'adresse globale. Donc, ça, c'est une solution assez intéressante, alors qu'on ne peut pas faire en V4 parce qu'on n'a pas assez d'espace. En V6, on peut l'appliquer. Alors, ça a juste un inconvénient, d'un point de vue marketing, je n'ai pas le droit de mettre de NAT en IPv6. Donc, comment je fais ah, Je change le nom. Et au lieu de l'appeler nat x, qui me forcerait à mettre du NAT, je l'appelle NPT V6. Network Prefix Translation. Et non plus Network Address Translation. Et de cette manière-là, je peux vous garantir qu'en IPV6, on n'a pas de NAT. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui retrouve certaines propriétés qu'on aimait bien du NAT en V4. En particulier, si je suis multi-domicilié, donc on a vu que la seule manière d'être multi-domicilié et que ça marche de manière correcte, c'est de mettre du, du, PI, du PI, donc des préfixes indépendants au niveau du site, mais un petit site qui est connecté à plusieurs endroits pourrait très bien utiliser un adressage ULA en interne. Et ici, on traduit vers le préfixe de cet opérateur ou vers le préfixe de cet opérateur. Donc, si le routage en interne d'un paquet m'envoie ici, je sors en adresse alpha. Si le routage en interne d'un paquet m'envoie par ici, je sors. En adresse bêta. Le fait d'utiliser alpha fait que les paquets en retour iront à cet équipement-là, qui les retraduira en ULA pour la machine. Si le, le pareil, si j'utilise bêta, le retour, le routage ira vers bêta, donc ira vers cet équipement. Donc ça, ça marche bien, tant qu'on ne change pas de, de routage dans le réseau. Parce que si je bascule de alpha à beta, évidemment, le serveur va rien comprendre, et à ce moment-là va, va, casser la connexion. Donc on n'est pas vraiment dans du multi-homing parfait, mais ça résout quelques problèmes si j'ai de multiples attachements. Donc, c'est pas encore très répandu à, à ma connaissance, mais ça, donc les adresses celui-là, ont intérêt. Alors nous, par exemple, à, à Télécom Bretagne, pour les réseaux de capteurs, on utilise à peu près la même technique, mais au lieu de mettre une adresse, celui-là, on considère que dans le réseau de capteurs, on a comme préfixe 2 .2. 64. Donc ça veut dire qu'on va pas donner le préfixe aux éléments sur le réseau, mais simplement quand un capteur émet un paquet vers l'extérieur, à ce moment-là, on fait du nptv 6 pour lui donner une adresse globale. Et donc on a pu avoir des mécanismes complexes derrière, pour, pour gérer les préfixes dans, dans le réseau de capteurs. Donc ce sont des choses qui, qui sont assez puissantes au niveau des, des réseaux, assez nouvelles, mais qui, euh, qui sont intéressantes. Alors, voilà pour, pour les ULA. Et on va donc terminer par la dernière classe d'adresses qu'on n'avait pas encore vue. Donc il s'agit des adresses multicast donc une adresse multicast comme on l'a vu tout à l'heure on la repère par le premier octet de l'adresse qui est FF ensuite on a un certain nombre de drapeaux alors on ne va pas du tout s'attacher à ces drapeaux c'est pour euh, la donc quand on met des protocoles de routage multicast en, en place, ce qui n'est pas très courant donc ici généralement on a zéro. et après par contre on a un demi-octet, dans lequel on va avoir la portée du réseau. La portée du réseau, ça veut dire que si vous mettez 1 dans ce demi-octet, vous ne sortez pas de votre machine. Vous restez euh, en adresse, euh, en interne, dans votre machine. L'adresse, par contre, qu'on verra souvent, c'est FF02. Donc, quand vous avez... Quelque chose qui commence par FF02, ça veut dire que vous allez sortir sur votre lien local. Donc ça vous permettra de parler à tous les équipements que vous pouvez joindre en utilisant votre réseau local. Donc ça, pas de routage possible. Après, vous avez un certain nombre de divisions qui vont vous permettre de couper votre organisation en plusieurs groupes. Par exemple, on pourrait avoir, donc on a admin local, site local, organisation local, ça veut dire par exemple ici, on pourrait dire admin local, c'est le campus de Rennes. Admin site local, c'est Rennes et Brest. Et organisation lo local, c'est tout l'institut Télécom. Donc ça, c'est euh, à voir. Et quand on met E, c'est portée du réseau Internet. Donc les seuls qu'on verra réellement, dans la, la suite du cours, ça sera, ce seront les adresses qui commenceront par FF02 ou FF05, c'est-à-dire au niveau d'un site. Alors, en fait, on a des adresses qui sont bien connues. Alors, les deux les qu'on va voir dans un instant, c'est FF02.2.1, qui correspond à l'ensemble des machines sur le réseau. Quand vous utilisez l'adresse, vous êtes sur une machine ici. Vous utilisez l'adresse ping6FF02.2.1. ping, ping 6, FF02 2 .2 Alors pareil, le multicast ne vous précise pas par quelle interface vous devez sortir. Donc là, vous devez par exemple préciser EN0. Eh bien, vous allez envoyer une requête à une adresse multicast. Et toutes les machines qui sont sur le réseau vont vous répondre. Et donc, vous vous répondrez en lien local, en utilisant leur adresse lien local. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir les découvrir. Donc, tous les nœuds vont écouter à cette adresse-là. Alors, vous allez me dire, ça, c'est une horreur. En cours de sécurité, on m'a appris que c'était un amplificateur de paquets qui était quelque chose de très utile pour faire des déni de service. Par exemple, en IPv4, si je fais ping 192.108.119.255, ça revient au même. Toutes les machines sur ce réseau vont répondre. Et si évidemment je modifie mon adresse source et que mes opérateurs l'autorisent, j'envoie un paquet sur le réseau et le récepteur va recevoir X paquets. Donc j'ai créé un amplificateur de trafic très utile pour les données de service. Alors, la réponse, c'est qu'en IPv4, en IPv6, on n'a pas ce problème, parce que tout se fait avec des adresses liens locales. Donc, j'ai le droit de faire ça sur mon réseau local. Je vais envoyer un paquet, et ce paquet va conduire à une duplication de paquets, puisque je vais avoir beaucoup de réponses. Par contre, tout se fait en utilisant l'adresse lien local. Ici, on a une portée lien local. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de traverser de routeur. Donc, ça veut dire que là, vous pouvez avoir un méchant qui, mettons, en mettant flooding, vous sature votre réseau. Mais ça veut dire que ce méchant a déjà un pied dans le réseau. Donc, l'attaquant est déjà rentré chez vous. Donc, évidemment, s'il est chez vous, bah. Euh, c'est dommage, parce qu'il peut écouter le trafic, il peut faire plein de dégâts. Mais ça, c'est plus un problème d'IP, c'est un problème que votre réseau n'était pas bien sécurisé. Quelqu'un venant de l'extérieur ne pourra jamais envoyer ce type d'ordre, puisque l'adresse source doit être lien local. Donc, de cette manière-là, on se protège contre, contre les attaques. Alors ça, c'est très pratique pour découvrir les machines que vous avez sur un lien, Pareil, hein, je vous parlais ce matin, on vous recevait une boîte, vous connaissez rien, vous savez qu'elle est en IPv6, et bien vous la pinguez en utilisant cette commande-là, et la boîte va vous répondre en donnant son adresse IP, son adresse lien local IPv6. Donc après vous pouvez vous, vous configurer dessus. Ou par exemple vous avez une liaison, à l'autre bout vous avez un routeur, vous ignorez son adresse IP, vous ignorez son adresse lien local, donc vous envoyez cette adresse, un ping à l'adresse FF02.2.1, et le routeur va vous retourner son adresse lien local. Donc ça, ce sont des, des choses assez utiles pour, pour débugger des réseaux. Alors vous avez une autre adresse qui est aussi importante, c'est FF02.2.2, qui là indique uniquement les routeurs que l'on trouve sur un réseau. Et donc cette adresse-là sera très utilisée dans les mécanismes de bot bootstrap. On verra la prochaine fois Neighbor Discovery, donc il nous permet à un nœud de s'insérer dans le réseau. Et donc grâce à cette, euh, cette commande, à cette adresse-là, eh bien on peut parler à un routeur sans connaître réellement son identité. Donc au niveau de, de l'autoconfiguration, c'est très utile. Alors il y a aussi des adresses multicast que vous connaissez, alors si vous vous rappelez en, IPV6, en IPv4, 6 en ipv RIP c'est 224.0.0.9, et là on a FF02.2.9. Au SPF qu'on verra par la suite en IPv4 c'est 224.0.0.5 ou .6, Eh bien on va retrouver ici les mêmes valeurs, donc comme ça on n'est pas trop, trop perdu. La prochaine fois, on verra donc euh, ce que veut dire les adresses sollicitées et on continuera donc sur euh, Neighbor Discovery.